Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va apprendre On va apprendre des choses très intéressantes sur le cours d'art dramatique avec Philoudingo votre professeur de théâtre. Mais comment faut-il apprendre la comédie quand on ne sait pas jouer la comédie Voilà une question très intéressante. Alors. Quand on ne sait pas jouer la comédie, on ne fait pas semblant de savoir jouer. C'est un peu comme un voleur qui ferait semblant de savoir voler des billes. S'il ne sait pas voler, eh bien, ce n'est pas la peine de faire semblant. Il me semble que c'est logique. Alors donc, si vous voulez jouer la comédie, ce n'est pas la peine de vous mettre devant une caméra et de parler et de gesticoter et de dire n'importe quoi, ce sera toujours n'importe quoi. On ne transforme pas des vaches en moutons et des moutons en bœuf. C'est logique. Jusqu'à présent, je dis des choses tout à fait normales. Maintenant, si on veut apprendre vraiment à jouer à la comédie, comment faut-il faire Puisqu'on ne peut pas s'entraîner comme on jouerait d'un instrument de musique Comment faut-il faire Alors, ce que je vous conseille tout de même de faire, c'est d'apprendre une phrase par cœur, au moins une phrase. Un mot, un mot. <rire> ah, un petit mot. Tenez, par exemple, le mot le plus courant usité dans la langue française. Bonjour. Pour entrer, vous dites bonjour bonjour tout le monde bonjour bonjour les amis bonjour les cacahuètes bonjour les farinettes bonjour coco bonjour tapette bonjour jojo bonjour filou, bonjour bonjour les fadas Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour la population, bonjour, bonjour la caméra, bonjour, bonjour, bonjour. Voyez, c'est déjà pas mal, c'est un entraînement qui demande beaucoup, beaucoup d'entraînement, des heures et des heures de travail. Mais pour vous expliquer, bonjour, bonjour. Ce n'est pas si simple que ça, parce que bonjour, ça peut devenir aussi bonjour, bonjour, les croque-mitaines, bonjour, les farandoles, bonjour, les rossignoles, ça peut devenir beaucoup, beaucoup de bonjour En fait, les bonjours, il y en a des millions et des millions. Des centaines de milliards de bonjour. On dira toujours bonjour, mais bonjour, ça veut dire beaucoup de choses, n'importe quoi et tout à la fois. Alors comment faire pour apprendre à jouer la comédie en me disant bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, ah, ah, ah. Alors, tout ça, c'est du métier, il faut être très très fort pour dire un bonjour. Alors, si vous comprenez bien quelque chose, moi je n'ai encore rien compris, mais ça ne fait rien. On va continuer le cours d'art dramatique avec Philou Dingo, votre professeur de théâtre. Alors, pour dire bonjour, vous vous entraînez devant une classe et vous dites bonjour bonjour bonjour bonjour <rire> bon alors il faut pas aller trop loin dans l'excès non plus mais vous pouvez y aller vous pouvez y aller quand vous êtes tout seul à la maison vous pouvez dire bonjour à tout le monde personne ne vous entendra c'est ça qui est bien d'ailleurs alors maintenant vous voulez apprendre à dire bonjour devant le grand public devant le monde distingué de tous les internautes, de tous les gens oh, de la classe supérieure. Alors il faut prendre l'air du l'air, l'air, l'air, l'air de quoi. Alors, si vous êtes. Si vous êtes devant des gens très intéressants, des gens à qui vous avez le chapeau, des gens qu'il faut honorer, des gens qu'il faut estimer. Alors, à ce moment-là, vous employez votre mot très intéressant de « bonjour ».« Bonjour » très, très, très, très gentil. Le « bonjour » très, très gentil. Pour ne pas effrayer ces gens-là qui vous dominent qui vous écrasent du soir au matin, quand vous allez travailler, vous dites simplement « un bonjour » qui n'agresse personne, c'est-à-dire un bonjour, un bonjour, un bonjour, un bonjour, un bonjour. Un bonjour non, pas comme ça, pas comme ça. Non, non, non, pas bonjour comme ça. Vous dites bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, <rire> si vous dites comme ça, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Il ne faut jamais dire comme ça, bonjour. Bonjour, il faut dire gentiment, gentiment, avec une voix gentille, gentille. Gentil, gentil, gentil, gentil, gentil, gentil, gentil, bonjour, gentil, bonjour, gentil, bonjour, ah, ah, ah. Non, non, non, non, non, pas, pas comme ça, pas comme ça. Il faut dire bonjour d'une façon très normale, normale, normale. Alors, vous vous entraînez. Alors, au plus vous dites bonjour, vous voyez, au plus vous arrivez à bien dire bonjour. Bonjour, vous allez arriver, vous allez réussir à dire bonjour. Mais si vous arrivez à dire bonjour, moi je vous donne une médaille. Hein bon, alors. Reprenons le cours d'art dramatique. C'était le cours 320 d'art dramatique. Comment dire bonjour au public qui vous accueille dans une salle de télévision n'importe où dans le monde. Vous rentrez et vous dites gentiment « Bonjour !» C'est un peu trop fort quand même. Hein Mais il faut le dire gentiment. Il ne faut, faut pas agresser les gens hein, quand même. Il faut parler. Je sais pas, vous regardez la télévision, peut-être qu'on vous dit souvent, bonjour, bonjour les cacahuètes, bonjour les mesoquettes, bonjour les mistinguettes, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Aïe, aïe, aïe, vous risquez de devenir fou, mais je vous le dis, vous allez devenir fou. Vous voyez le théâtre, c'est très, très compliqué quand même. Vous ne pouvez pas vous permettre comme ça de parler devant tous les gens en disant bonjour à n'importe qui sans savoir à qui vous avez affaire. Hein. C'est très très dangereux. Bon, alors calmons-nous, calmons-nous, reprenons le cours du début. Vous devez dire bonjour, bonjour à tout le monde. Et tout le monde est déjà parti, vous n'avez pas encore dit bonjour, il faut dire bonjour, bonjour, dites-le bonjour, bonjour, bonjour. Non, pas à vous, à moi, à moi, à vous, à nous, à tout le monde. Vous dites bonjour les amis, ça va bien aujourd'hui Mort de vie, mort de vie. Bon, alors, vous voyez le théâtre, théâtre, théâtre mes amours, théâtre merveilleux, théâtre fantastique. Pour s'exprimer au théâtre, il ne s'agit pas simplement de parler. <rire> C'est pas parce que vous allez que vous jouez la comédie. Mmh. <rire> bon. <rire> Ah. Alors, vous avez compris que, quand on parle, on dégage quoi Une émotion, une impression, un état psychologique interne de l'acteur. Et c'est cet état intérieur qui est intéressant. Marre. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui me marre. Hein oh, arrêtez hein Alors, la comédie, la comédie, mes amours, mon amour. La comédie, la comédie, mes amours mes amours on peut tout tout exprimer devant une caméra tout tout tout Là c'est une démonstration démonstration. Hein? Démonstration démonstration Donc vous comprenez que si on peut tout si tout tout tout tout tout on va vite devenir... Pour ne pas se perdre sur l'océan immense de la comédie, du spectacle, des mots et de... Un simple bonjour peut vous rendre dingue Alors vous imaginez un texte entier, un texte entier, mais c'est monstrueux, monstrueux, un texte, une phrase, déjà une phrase, c'est grandiose, mais un texte, un texte, c'est le sublime, c'est l'abîme, c'est la vie entière. Alors... Pour arriver à construire ce bonjour, donc on était sur ce bonjour, pour arriver à se construire ce bonjour, qu'est-ce qu'il faut Il faut, faut s'imaginer, c'est-à-dire, il faut comprendre l'objectif de votre personnage. Avec quel objectif vous dites ce bonjour le bonjour, la psychologie, donc l'objectif prioritaire de l'acteur, tout ça, etc., etc. Si vous arrivez dans une boulangerie où on dit le plus souvent bonjour, bon, si vous êtes pressé hein, et que vous avez quelqu'un, vous avez un rendez-vous rapide, vous allez arriver, vous allez dire bonjour, bonjour, vite, c'est pas pareil que bonjour j'ai tout mon temps, vous voyez Donc ce simple bonjour a affaire à toute une histoire, à l'histoire du personnage que vous incarnez, pour ne pas dérailler dans le n'importe quoi. Et le personnage que vous incarnez va traduire le bonjour que vous êtes en train de dire. Sinon, on peut dire n'importe quoi, on peut le dire n'importe comment le bonjour. S'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de mise en scène, s'il n'y a pas d'intérêt dans ce bonjour. C'était la démonstration que je viens de, de vous faire. C'était du n'importe quoi. N'importe quoi. On peut dire n'importe quoi aussi à la télévision. Tous les gens qui parlent ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. C'est grave. Grave, c'est très grave. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, je souffre, je souffre. Aïe. <rire> non, non, non, non, non. Pour vous dire que c'est un métier, c'est du travail, c'est une connaissance, c'est tout ce qu'on veut, parce que ensuite, quand on va gérer le bonjour, on va essayer de mettre de la joie dans ce bonjour, pour rendre les gens heureux, parce que finalement c'est ce qu'on veut, on veut tous être heureux sur terre, donc on va arriver à dire bonjour, avec la voix la plus ravissante du monde, n'est-ce pas, c'est ainsi que je vous dis bonjour les amis, au revoir.